Et nous parlerons de ce plan, le plan B, voilà, le plan B de Gawal et Idi Amin, c'est-à-dire euh, qui veulent prendre l'exemple de ce qui est arrivé au président Gbagbo avec euh, Afinguesan. Voilà, c'est une information que j'ai reçue ce matin de Koto Yulde depuis Belgique, qui m'a appelé Ousmane Galonua, qui m'a appelé pour m'expliquer et je pensais à cette formule-là. Bon. Moi, je, je réfléchissais à, ce, à cette formule-là. Pourquoi le monsieur insiste d'attaquer l'IFG. Voilà. Je le fais parce que d'aucuns diront que ce n'est pas ton problème. Je le ferai. Tant qu'il tu convoité. Voilà, il faut m'arrêter. Il dit Ben non. Ici, c'est Je le ferai. Voilà, nous sommes dans la Troïka. Le plan B, là, je donnerai cet exemple-là. L'exemple du de, de, de président Bago et Afingessan. Parce que le FPI est resté dans la main de Mais qui a aidé le Afingessan dans ce sens-là Nous parlerons de ça en deux mots. Et nous, nous allons lire le message de Radia Yené, bien avant sa mort, lorsque son mari était en captivité. Son message. Nous allons lire pour les bêtes. Nous allons lire ce passage pour les personnes démunies de d'esprit. De passage, de je salue King qui a fait une vidéo en montrant la délégation du gouvernement qui est partie saluer les condoléances, c'est les sages du manding, sans aller saluer le grand frère Gene qui vit, son grand frère de Lait, c'est-à-dire Minkasim Minkablaï, parce qu'on qu considère aujourd'hui comme le premier responsable de la famille. C'est à ce dernier-là que la cola du Hadjadjene a été présentée, bien avant que le professeur Safakou soit président. Nous allons nous adresser à ceci-là aussi, après. Donc, partagez, likez, et n'oubliez pas surtout de vous abonner sur Benito Identité. Ce soir-là, nous allons faire une vidéo sur uh, le Vaurien qui est aux États-Unis, à qu'on appelle uh, Fadiga. Voilà. D'accord. Donc, partagez. N'est-ce ne que la champion Moi, mon frère de sang, Sanoussi Sidibe, Foulasinani, voilà, Yereolo, Fouligné, Sanoussi. Donc, je vais vous montrer des images. Aujourd'hui, permettez-moi. Vous savez pourquoi j'insiste beaucoup sur le sport Moi, voilà, moi, j'ai été sportif. À Mamou, ici, là, j'ai été sportif, j'ai joué au ballon. J'ai été même mis devant mon destin. Ils ont dit Tu choisis le, sco euh, le sport ou bien le football Mon oncle qui m'a éduqué. J'aime beaucoup le sport, comme 90% de la population guinéenne aime le sport, même ceux qui si le pratiquent ou non pratiquant. Mais regardez notre pays aujourd'hui. En reculant, notre pays aujourd'hui a perdu tout à mater le sport. S'il vous plaît, donnez-moi un seul indicatif qui dit oui. Qu'il a le sport dans ce. Fatouba, comment vas-tu, ma soeur? Madia a été. Dominique Zera, comment vas-tu? Montrez-moi seulement, mon si c'est domaine, mon... Un seul aujourd'hui, donnez-moi le nom d'une seule activité sportive aujourd'hui. même temps, où quelqu'un peut dire, voilà, la Guinée évolue sur le plan sportif. Donnez-moi un seul. Vous me parlerez de la... des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce... Attendez. Vous, vous ne savez pas ce qui s'est passé dans l'hôtel des, des footballeurs. Vous ne le, le savez pas. Il y a eu même un incident qui s'est passé. Bon, je laisse tout ça, ce n'est pas important. Merci beaucoup, Kadiatouba. Merci beaucoup, ma soeur, ma cousine. Est-ce que vous comprenez Voilà, aujourd'hui, il y a eu un tournoi de la CAF. Un tournoi de la CAF. Qui s'est tenu, c'est-à-dire, c'est organisé par la CAF. C'est un tournoi des lycées, des écoles. C'était la première. La Guinée est championne d'Afrique dans ce tournoi. Ils ont pris ces trophées, ils ont fait de la publicité l'accueil triomphal de, des footballeurs. Mais ce que j'aime, c'est les autres pays. C'est quand les, certaines personnes sont capables de toucher, de venir toucher le problème du pays. Oubliez, nous avons combien de trophées. Laissez ces petits trophées. Vous savez, moi, j'aime la rentabilité. J'aime la rentabilité. Regardez aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons, sportif, sur des plans sportifs que nous pouvons tenir aujourd'hui et s'enorgueillir Ça n'existe pas. Pourquoi j'ai mal Nous avons un, un stade flambant neuf. Le stade général s'en Rémis compté. au ministère des Sports, autant du poste à Aujourd'hui, ce stade-là est impraticable. Cela ne devient absolument rien à voilà un ministre qui est boxeur, qui n'est pas sportif, c'est un boxeur. Il est belge, il n'est pas Guinéen, c'est un belge. Il y a beaucoup de personnes au département des sports qui connaissent les réalités, même Abdou Salamso. Je pensais que Salamso allait être nommé parce que directeur du stade, parce que un sportif. Mais je vais vous montrer, c'est-à-dire, la première fois, c'est quand Ousmane va. Bah, nous avons vécu ensemble à Yataya, au Carrefour SOS là-bas. On était ensemble, on était vers l'église. Je dis c'est un homme dévoué pour le sport. Il m'a appelé une fois ici. C'est lui qui a attiré mon attention sur le stade de Zen Lansan. Il dit au oh, stade, oh, dans un ou deux mois, au oh, stade de oh, Andekadi, Ce sera impraticable. Il dit qu'on dit Allah. Le stade de Lansan, ça, ça c'est bien avant, c'est bien avant que cela arrive. Il m'avait averti. Il dit "Je veux, comme il faut là, dans tes débats là, il faut additionner le stade. Pardon, il faut parce que nous sommes en train de perdre du sport. Voilà pourquoi je mets souvent le stade dedans. Depuis, et Dieu l'a donné. Dieu m'a donné. Dieu a donné raison à Koto parce que aujourd'hui la caf est venue parce que notre équipe." On se passe le horaire de, de Papa Antonio soirée est dans les compétitions africaines. Jacquariao, salut Jacquaré Baronouaï, no respect à ta balou, comment va? Jacare, merci. Vous comprenez? Vous savez, quand vous participez à une compétition africaine, Antonio soirée devait gagner un million de dollars. Ça, c'est parti. C'est avec l'argent là. Ça, c'est les primes qu'on partage entre les clubs. Ça, c'est perdu. Personne ne parle de ça. Hein? Regardez l'enveloppe de ce tournoi-là qu'on appelle la coupe-là qu'ils ont reçue. Ils veulent faire de la publicité. L'enveloppe ne fait même pas 50 000 dollars. Euh, euh, Mais c'est tout le département de sport, le département de l'éducation qui s'est déplacé pour aller à l'aéroport pour accueillir. Oui. Mais, dès que tu poses la question à Pia, qu'en es-tu du stade l'ancien raconté. Que nous avons perdu, c'est perdu. allez les toilettes toilet sont impraticables. Je ne parle pas du terrain que vous voyez comme ça. Même le gazon ne répond pas aux normes. Ce n'est pas moi, c'est les inspecteurs. Quand ils sont arrivés, ils ont, voulu, ils ont voulu payer les inspecteurs. Vous savez, à la CAF, il y a la commission arbitre, il y a la commission inspection des stades, il y a des commissions, mais la commission. La commission la plus organisée, la commission la plus stricte, la commission la plus dure, c'est la commission d'inspection des, des, des, des locaux, des, des, des, des, des stades. Ce n'est même, même pas un problème de CAF. Partout, parce que si le terrain ne répond pas, vous faites votre inspection, vous mentez, et qu'il y a un match, et que l'équipe adverse ou les équipes se plaint, le seul responsable c'est cette commission. Voilà pourquoi on ne paye pas cette commission, on ne manipule pas cette commission. Ils ont voulu de les manipuler, les payer. Ça, c'est le travail, les activités de ces, de ces bandits. Mais, quand ils sont arrivés, ils ont fait l'expression, la note est là-bas. Est-ce que vous avez vu Béa venir lire, faire une conférence de presse pourquoi le stade a été n'a pas été homologué Il l'a jamais fait. Mais regardez ce qui s'est passé. Je vais lire. Il va à Yataya, chez moi, là-bas, à Yataya, qui sont en train d'inaugurer... Euh, euh, inaugurer des centres de loisirs. Vous êtes en train de faire des centres de loisirs. L'argent que vous... Non, bon, c'est des, des poses des premières pierres, je m'excuse. Mais si vous avez de l'argent, si vous avez de l'argent pour poser les premières pierres de centres de loisirs dans tout Conakry, vous pouvez pas enlever 20%, 20% pour payer des sociétés, hein Payer des sociétés locales. Des petites compagnies de nettoyage pour nettoyer les toilettes et autres, l'entretien du stade. Vous pouvez créer une, une, une petite et moyenne entreprise en Guinée même, pour s'occuper de l'entretien du stade. Vous n'avez même pas besoin d'aller ailleurs. Mais vous posez les premières pierres, vous avez le dossier à la Banque Centrale et puis on développe le montant, vous allez voir votre part dedans. Le projet est arrêté. Toute la Guinée aujourd'hui, c'est les poses des premières pierres. L'aéroport pose des premières pierres. Extension première, première pose des premières pierres. Regardez le pont. Le pont de. De Tanéné. Vous avez écouté le discours du pont de Tanene Le pont de Tanene Vous avez écouté, non Moi, j'ai pensé que le lendemain, on allait commencer des travaux. Les gens de Tanene demandent à Elaserona où se trouve la société. Qu'est-ce que vous voyez Excusez-moi, je continue. Un, une minute. Donc, je vais vous montrer les images. C'est lui, c'est lui, hein. Parce que ce n'est pas moi. Regardez. C'est eux, ça. Ça, c'est un d'abord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les deux Vauriens. Attendez. Regardez les deux Vauriens. Regardez-les. Regardez à Regardez la coupe. Parce qu'il est le ministre des Sports. Lui-là, le, le trophée du meilleur, le meilleur joueur. Regardez. Maintenant, regardez les deux. Regardez les, les deux. Regardez les. Voilà. Ça c'est. Regardez les. Voilà. Maintenant, pourquoi, pourquoi j'ai fait ce petit sur le sur le passage là C'est un journaliste qui a posé la question à Béa concernant aujourd'hui sur le sport en Guinée. Mais au lieu de répondre aux journalistes, il dit que ce n'est pas l'objet. Lui, au lieu de répondre, il y a, il y a des questions inattendues qu'on pose à tout ministre, à tout sportif, à, tout, à toute autorité. On te demande sur l'évolution du sport aujourd'hui en Guinée. Parce que le, méde, le journaliste, c'est un journaliste sportif, il sait que le sport est en reculant en Guinée. Depuis le 5 septembre, nous sommes en arrière. C'est terminé pour la Guinée. On lui pose la question, il dit quand, quand vous regardez, est regardez ce que nous parlons de l'évolution du sport. Nous venons nous venons, nous, nous voulons comme nous voulons vraiment fêter cette joie. Mais celui qui lui pose la question c'est que ces, ces lycées là n'ont pas de terrain de football. Ces lycées là sont des joueurs qui ont été sélectionnés à Conakry envoyés dans l'équipe du lycée. Ben Koussi-la. Ce, ce ne sont pas des joueurs du lycée, il le sait. Il sait de quoi il parle. Ce ne sont pas des joueurs du lycée, on sait. Des papiers ont été faits, tout ça pour dire que ce sont les joueurs du lycée. On sait très bien qu'ils ne sont pas des joueurs du lycée. On le sait très bien. On le sait très bien. Je ne suis pas contre le lycée. Mais on sait très bien qu'ils ne sont pas les, des joueurs du lycée. C'est à cause ça, je dis encore, ce sont des joueurs, eh, ce sont des deux ministres de temps de la télévision sans couleur. Ça, c'est du passé. Ils sont dans le passé. Au lieu de venir montrer les trophées, Montrez-nous, vous devez nous montrer des lieux, des centres sportifs, les stades en construction. Vous avez dit devant le monde entier ici, là, que nous avons la canne ou Paba, que vous allez faire les stades. Vous avez montré une maquette du centre culturel. Ça s'est limité là. Vous avez, mais c'est quoi? La maquette là, vous avez fait sa publicité. Où se trouve aujourd'hui le palais de la culture? Où se trouve ce palais de la culture Ça n'existe pas. Ça se limité à la maquette. Est-ce que derrière c'est pas la photo que vous avez prise pour montrer aux gens Aujourd'hui là, le BGDA, est-ce que paye les paye les artistes Est-ce que les artistes là, reçoivent les argent Vous ne les payez pas. Tous les artistes, qu'un artiste vient me dire qu'il a reçu son argent annuel. Je vais lire le message. De Maman c'est ce qu'elle avait dit lorsqu'on avait pris son mari, qui est très important. Ça aussi, c'est pour les petites personnes, mini des petits esprits. Écoutez-moi très bien. Ça, c'est sa page. Ça, c'était sa page à elle. Voilà sa page. Ça, c'est sa page. Regardez. Ça, c'est sa page. Voilà. Le poste, là, c'est le 30 novembre, le 30 novembre 2021. Voilà, 2021. À 13h13, elle a, elle a posté. Mes compatriotes, je remercie tout d'abord le CNRD et le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Le colonel Mandy Doumbouya, pour son sens de responsabilité élevé. Elle a dit ça d'abord. C'était son premier message. Maintenant, le suivant. Ramenez mon époux le procès à Fakonde à la maison et assurer sa sécurité en lui garantissant un traitement digne de son rang est un acte qui m'apaise à plus d'un titre à plus d'un titre rassure la famille et tout le peuple Guinée. ça c'est pour vous qui disaient que ça n'allait pas entre son mari et elle je je lis le passage là pour vous. Parce que, écalons, vous n'êtes vous vous pas en train de faire ce que maman voulait. Elle a aimé son mari. Elle n'a jamais eu de problème avec son mari. Dans tous les foyers, que quelqu'un me dit aujourd'hui qu'à 99%, a pas de problème dans les foyers. Si quelqu'un veut expliquer ce qui ne se pas dans son foyer là, tu vas quitter. C'est-à-dire, même si tu étais son voisin, tu vas déménager. Les grandes dames qui viennent, les Macalé, là, qui n'ont jamais eu de problème dans leur foyer là, on se calme, on se tait. Komara qui parle comme ça là, il n'a jamais eu de problème dans, le, dans, dans son foyer. On le laisse comme ça avec les consciences. Mais ce qu'elle a dit, nous lisons ça pour vous, qui connaissez comment elle vivait avec son mari. Je reviens dessus parce que, je me demande comment des, des pères de famille, des mères de famille, qui ont 70 ans, connaissait ce qui s'est passé entre Alpha Condé, parce que même les journalistes qu'on savait, tout le monde le savait, Madame est logée à, à, à, à Dixin Alpha Condé était à Secutoria. Quand vous regardez ce, le palais là, le palais d'abord est petit, et un, deuxièmement, elle ne peut pas recevoir tout le monde là-bas, d'abord ce n'est pas une résidence, ça c'est deux, troisièmement, elle a ses propres, propres affaires, son propre business à faire, est-ce qu'elle peut recevoir dans un palais destiné à son mari donc c'était logique que l'eau chez elle. Et c'est vous, vous, vous êtes là aussi à dire Gone ne venait jamais là-bas. On dirait que vous savez à quelle heure Alphacon est parti là-bas. À quelle heure Alphacon est... Non, vous êtes vous êtes pathétique. La seule chose que vous n'avez pas dit que comment Alphacon est vivant... cest à je, je laisse ça. Comme vous, vous savez comment ils vivaient les deux là. Donc voilà ce que la dame disait. Écoutez très bien. Et puis on, on se quitte. Je le lis. hein. Elle commence par le respect parce qu'elle est très bien éduquée. Elle est responsable. C'est une personne non-violente. Elle n'aime pas la violence. Elle a commencé par ça. Elle a commencé par ça. Mes compatriotes. Je remercie tout d'abord le CNRD. Et le président de la transition, chef de l'État. Chef suprême des armées. Tout ça là, c'est le respect. Le colonel Mamadi Djumbuya pour son sens de responsabilité élevé. Ça le point. Elle revient. Voilà, il y a des petites personnes qui manquent de sujets, c'est ça même. Ramenez. Ramenez mon époux. Ramenez mon époux. Le professeur Alpha Condé à la maison, ça dit c'est elle. Parce qu'Alpha Kondé n'a pas de maison en guise. Sa maison a été attaquée. Depuis lors, elle n'avait pas de lieu de logement. Elle n'avait que le palais Séroutouréa et c'est elle. Si Alpha Condé ne partait pas, ça y a gêné. Comment est-ce qu'il peut dire de la ramener à la maison Vous, bande de bêtes. Bande d'ignorants. Comme disait Agile le King, des gamins. Comme vous êtes des gamins. Vous les gamins là, vous les gamins. Si Alpha ne venait pas chez elle, Alpha ne dormait pas à la maison, comment est-ce qu'elle peut dire ramener mon époux à la maison? Parce qu'elle avait sa maison. Là-bas, là, là c'est sa maison. C'est pour elle la maison. Ramener mon époux, le professeur Alpha Condé, à la maison et assurer sa sécurité en lui, garantissant un traitement digne de son rang, est un acte qui, qui, qui m'apaise, qui apaise elle.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 C'est donne la même pour construire et, et, et façonner notre pays qui a tous les atouts pour amorcer un développement en monnaie et durable. Femmes femme et jeunes de Guinée, je serai parmi vous très bientôt bien que mon état de santé mon état de santé le permettra. Je tiens à remercier les militaires les militants et militantes du RP Arc-en-Ciel pour leur soutien. En ce qui concerne mes œuvres humanitaires, voilà, vous les enfants de Hadja, écoutez très bien, vous les enfants de Hadja, écoutez très bien. En ce qui concerne mes œuvres humanitaires avec la fondation ProsMI, si Dieu me le permet, sachez qu'elles continueront avec le même dynamisme et le même amour pour vous, mes compatriotes, qui m'avaient tous soutenu et amené à faire ces actions. Vive la paix l'ancienne première dame, Kondé Yené Kaba. C'est elle qui a écrit ça. Merci à Yuba, Bando Kafar. C'est elle qui a écrit ça. En ce qui concerne mes, mes, mes trucs humanitaires, c'est-à-dire ce qu'elle faisait pour les personnes démunies et autres, elle, elle rassure le peuple de Guinée que cela va continuer. Maintenant, vous, les enfants d'Ajay Yené, qui est venu confisquer ça Qui est venu... Fermé, prosmi. Qui est venu expulser ses collaborateurs, les Indiens-là Qui a gelé ses comptes Qui C'est qui Je vais terminer par Ousmane Kaval. En tout cas, je reviendrai tout de suite là sur euh, Kaba Guitare. Kaba Guitare, et l'un nous ça. Dans 20 minutes, nous allons nous attaquer tous ces Kaba parce Parce qu'on m'a expliqué comment tout est parti. Tout est parti de toi. Toi, Kaba Guitère. Kaba Poussière. Kaba Guitère, Kaba Poussière. Qui a eu plus de 30 projets. À la Bank. Pendant tout le mandat du Pro aucun projet n'a été achevé par cet individu-là. Qui a eu tous les contrats. À Bank, Kankamba, Kousaba, aucun projet, même dans la ville de Kolakri, tous les projets que tu as obtenus, à Kélimaban, Kélimaban aucun projet n'a été achevé. Kaba Guterre, Kaba Poussière, Kélimaban a achevé. Tout est parti de toi, tout. Tout ça aussi, c'est pour avoir des contrats de, avec un truc là. Maintenant, je vais revenir sur Gawal, le vaurien, celui qui n'a rien à faire. Et je, je réitère ce que j'ai dit hier, Ousmane Gawal mi fil homme fil lito et mi fil e toute ngandebe ya okrea partiment abora election yidi parce que bouyemon au oh cnr de do ko wujugo mbudi ngande go okrea parti donne comme va la quoi ya créé parti comme minara selu yev il faut fout la paix à dg tu comprends? Fou la paix à l'IFD. Maintenant, voilà ce qu'il veut. On m'a largement informé ce qu'il veut. Vous savez, il y a eu un bras de fer lorsque le président Bago était en prison à la Haye. Le président Bago était en prison à la Haye. Donc, lui, il était le boss du parti. Il était le secrétaire d'État. De... En tout cas, c'est lui qui était le président provisoire. Vous comprenez? Donc, pour, vous savez, on choisit tous dans un parti politique pour tirer sur le parti. Pour déstabiliser. C'est-à-dire, on prend la tête pensant de la tête la plus faible. C'était Afinguesan. Le président Ouattara a été très, très, très, très, très stratège avec Ambak. Donc, ils ont dit, sont passés par Afinguesan. Les tests et lois du parti, tout était avec Afinguesan. Tout. Voilà les manœuvres ont commencé pour déstabiliser. À un moment-là, les gens étaient surpris qu'il y a l'aile, l'aile dure du, F, du FPI qui était dirigée par par euh, euh, Non, Comment s'appelle là Oui, j'ai oublié son nom, le vieux, là, le compagnon de Bagot. Est-ce que vous comprenez C'est ça, mais Donc, tout ce que se disait en réunion du FPI là, afin que ça se le compte-rendu à un bac personnel, donc, lui, il a reçu de l'argent des faveurs, des largesses de, de, de, de, de comment on appelle ça euh, Du de, de gouvernement de Ouattara. Finalement, ils l'ont poussé à envoyer le parti à la justice pour savoir qui peut continuer, qui est propriétaire du parti. Ils doivent d'abord pousser une petite élection et afin ça a été désigné. Donc, afin ça est le président. Donc, ils sont partis à la justice. Mais qui gère la justice pas fini, le parti est resté dans la main d'Affinguesa. Mais en ce temps, personne ne pensait que le président Bagou allait revenir. Personne. Il y a eu des négociations, Tout ce cas, Bagou est rentré. Lui, il était obligé, parce que il, il, il, quand il a regardé les tests, son avocat est parti maintes fois. Il y a eu appel. Ils sont allés. Le jugement était en faveur d'Afingessa. Mais lui, il s'est dit laissez le parti avec, avec lui. Laissez-le. Et Bagot a créé son parti. Tous les militants qui étaient dans la FPI, là, 90% se sont, divi euh, se sont dirigés vers le parti de Bagot. Et d'autres sont restés avec, euh, euh, comme Sal Mais la majeure partie sont partis avec Bago. Donc voilà, c'est le schéma-là qui a été mis après l'échec de Gawal. Parce que Gawal a été choisi, j'ai les mêmes tufadis. Depuis le premier jour, il a été nommé. Parce que ça nous est là, hein, il est témoin. Ce jour-là, j'ai fait la vidéo, j'ai dit, hop, oh, si Gawal est nommé ministre, c'est moi qui ai sorti la liste là. S'il si est nommé ministre, là, c'est pour déstabiliser l'IFDG. Il a été choisi pour déstabiliser l'IFDG. C'était le choix. C'est à cause de ça qu'il a été choisi. Je viens de recevoir l'information. Voilà l'information très capitale. Ouais. Je, je Excusez-moi, je vais le dire ça pour vous. Ça vient d'arriver. C'est la famille du professeur Condé. La famille a confirmé et Alpha a tous les reçus de l'hôpital américain. L'hôpital américain, c'est-à-dire c'est le professeur Condé qui a envoyé avec Maman Hagiagene à l'hôpital américain. Il a tous les reçus. En fait, c'est une foutaise qu'on voulait euh, euh, euh, euh, envoyer au professeur. Je vais lire d'abord. La famille a confirmé et Alpha a tous les reçus de l'hôpital américain et il, et il a payé les traitements de Genève depuis longtemps. Donc, c'est pas à cause d'une récente facture euh, de la, du CNRD à payer qu'ils vont dire que ce sont eux, ce sont eux qui s'occupaient de Genève. Les différents reçus de paiement prouvent que son mari payait son traitement depuis longtemps. Voilà. Pour la maladie que maman avait là, la famille de Maman Hadjagené est venue dire, nous nous reconnaissons, le professeur Fakonde, toutes les factures sont là. C'est-à-dire, à chaque fois que Maman partait pour ses consultations, c'est le professeur Fakonde qui payait. C'est la dernière facture, là, tout récemment, là, parce qu'on doit aider toutes les premières dents. Quand Maman Ariette Conté était malade, avait des difficultés, là. nous ne rentrons pas dans les détails, c'était à 100% sous la responsabilité du professeur Fakone. Jusqu'au décès, enterrement, tout c'est Alpha Comité qui a pris en charge. Donc, c'est moi, je pense que vous allez vous ressaisir, encore une fois. Donc, Gawal a échoué pour déstabiliser l'IFBG. Il a échoué. Mais ce que le monsieur veut maintenant, ce qu'il veut maintenant, ce que Gawal veut, ils ont trouvé la bonne méthode. C'est raviver qu'on ne... Qu ne peut pas l'exclure de l'IFBG. Il faut qu'il y ait un congrès reconnu. Et ça, il veut être aidé par Idi Amin. Même si ce n'est pas la même formule. Parce que je me dis que l'IFDG est trop près par rapport au FPI. Je connais les responsables de l'IFDG. Je connais ses militants. Il peut en découdre avec ce dernier. Sur tous les, est sur tous les plans. Est-ce que vous comprenez Donc, ce que je voudrais dire encore une fois, c'est que Ousmane Gawal est aujourd'hui dans le plan de récupérer l'IFDG. C'est-à-dire, pour lui, il a, il, a, il, a les, il a les moins les possibilités de récupérer l'IFDG. Je sais que ce ne sera pas possible. Mais je suis en train de vous dire de ne pas... C'est-à-dire... De ne pas... Ça, de ne pas perdre le temps à le répondre. Est-ce que Vous comprenez Ce que lui veut là, ça ne peut pas marcher avec l'IFDG. Non seulement, l'IFDG ne va pas se permettre de laisser le parti, comme fait Bago qui allait sur l'FBI dans la main de Afi Sam, ils ne le feront pas. Ça un. Deuxièmement, Gala lui-même, il n'a pas de militants. Il n'a pas de militants, ça c'est deux. Troisièmement, moi je le demanderai pour, test, pour un test. Il n'a qu'à faire ce que mon grand frère Makandera a dit pour de Kaba. Nous n'allons pas batailler contre Ousmane Kaba, nous n'allons pas répondre pour Ousmane Kaba. Pour le moment d'abord, nous demandons à Ousmane Kaba de se battre, hein, de se battre pour aller à, à, à Carfamoria pour être le maire de Carfamoria. Quand il n'a qu'à commencer par être le maire de Carfamoria, après il viendra discuter avec nous pour être maire de Cancan ou le député de Cancan. Donc il ne s'agit pas de remettre l'IFDG à Gawal. Amin, tu sais que ça ne marchera pas. Voilà. Mais moi, je te mets en garde. Nous on dit, Allah Gawal, je veux que tu crées ton parti. tu, as, tu pars en compétition avec l'IFDZ, dans ta propre préfecture, ça a gagné. Je dis à tous les Guinéens, si tu gagnes contre l'IFDZ à Gawal, que tout le monde m'appelle comme ça, là. facto, facto, facto. Partout qu'on me voit, on dit voilà Fartou, il on dit, Allah, si tu pars en compétition avec l'IFDZ, dans ta propre ville, je le jure, si tu as 10%, c'est que comme index, voilà, une facture, une facture. Je te mets à défi. Dans ta propre, là, as dit, ta propre, fait Gawal. Si toi qui as été député de Gawal, je le répète encore une fois, c'est grâce à une personne. Mais comme notre coutume, là, nous, notre tradition, c'est être. As dit, la tradition guinéenne devenue de l'ingratitude. Hey, quand, quand on dit, ah, les Guinéens sont ingrats, ne vous fâchez pas, hein? c'est devenu une culture. C'est de devenu une culture. En Guinée, la l'ingratitude est devenu une culture. Moi, je demanderais à tout le monde, tous ceux qui ont des enfants, de se battre pour ne pas qu'on contamine vos enfants. Je dis dans vos enfants, euh, dans, oui, qu'on contamine vos enfants. L'ingratitude, là, parce que moi, je me rappelle, moi, je peux donner exactement la date à laquelle moi, j'ai entendu parler de daval. C'était derrière, et là, sous la ligne, à Mais oui, c'est normal. C'est une culture. Voilà, c'est une tradition guinéenne maintenant, l'ingratitude. Voilà pour nous, là. Voilà pour nous. Nous, là, on a pu dire notre ingratitude, là. C'est passé ici. Le RPJ a pu l'ingratitude, là. Il s'est frotté avec. Est-ce qu'on les regarde On ne les calcule même pas. Nous avons toujours dit, si vous savez que vous êtes populaire là, Allons sur le champ des élections. C'est l'élection qui départage. Vous dites Ousmane Kamara qui est populaire. L'Asia Nkouyaté qui, qui est populaire. Komara qui est populaire. Arrêtez de dire que d'exclure les autres là pour qu'ils soient seul, les seuls candidats. Allons aux élections, vous allez voir. Nous allons comprendre, nous allons savoir qui est populaire. C'est très simple. C'est très simple. C'est ce que nous, nous avons demandé. Regardez, l'IFDD aussi peut-être, euh, l'affaire de Gawala va passer. En tout cas, pour nous là, c'est passé. C'est terminé, C'est passé. Donc, portez-vous très bien. Gawal Marsata. Maintenant, je dis, fous la paix à l'IFDG. Va te chercher. Crée un parti politiquement. Va en... Moi, je ne parle pas de RPG. Mais je te mets en défi. Crée un parti, mahon. Présente-toi comme maire de... de Gawal. Ça a gagné. Ça a gagné. Il faut te présenter comme maire de Gawal. Mais on dit Allah. Si tu gagnes contre l'IFDG, comme il fait très en galan, faut que tu gagnes à je te le dis, hein en plein ramadan. Je le jure, crée ton parti pour s'il pourrait être maire de maire de, maire de Gawal. Une élection transparente, non triquée. Ça a été dit pour un ami. Donc, portez-vous bien. On se retrouve tout de suite là sur euh, Benito Identité, sur Kabak guitare, Kabak Poussière. Parce que je ne vais pas le rater. Donc, portez-vous très bien. Encore une fois, nous remercions la famille de notre maman disparue. Maman Djené, qui s'est déplacé pour aller dire la vérité à la famille. C'est pour vous le corps. Mais l'image que vous n'avez pas vue là, allez-y regarder la vidéo d'agir. Regardez le sac, le sac qui était devant des sages du de Manding. C'est un sac plein d'argent. Ça explique tout. Le sac qui était devant le sage qui parlait là, le sac là, des, ce ne sont pas des billets de 5 000, ce ne pas des billets de Bufrain, ce des billets de 10 000. Et regardez là, c'est le petit sac de 25 kilos là. Presque ça dépassait la, la, la moitié. Tout était argent. Des paquets de 10 000, 10 Allez-y voir, l'image est là-bas. Donc si on vous donne un sac d'argent là, mais si ce que vous avez fait là, c'est normal, vous devez le faire. Parce qu'on vous a payé pour aller. C'est à cause de ça que nous remercions les jeunes. Nous disons merci aux jeunes de luf à qui les ont sassés au domicile de Facon, Ils ne retourneront plus jamais là-bas. Donc, portez-vous très bien. En attendant, il faut souffrir d'entendre le mot IFDG sans toi. Il faut souffrir. Tu as vu ce que Baouri a fait Baouri a créé son parti qui est dans l'anonymat. Il faut créer ton parti, tu vas voir. Toi, tu seras dans l'anonymat plus que Baouri. Donc, portez-vous. Bande d'ingrats, bande d'injustes. Voilà, vous avez rendu notre pays. Vous avez donné un nom au Guinée. Et aujourd'hui, là, partout, tu passes. en dit, mais vous, j'étais ingrat. C'est devenu un nom pour tous les Guinéens. Voilà, même si tu, tu n'es pas un ingrat, c'est devenu ton nom, partout où tu passes là, on y met votre pédé trop d'ingrats.